à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et des questions de déontologie chrétienne. J'ai avec moi le pasteur Isaac, bonjour, bonsoir pasteur, bonjour, Pote. Euh, Bonjour, bonsoir pasteur Darius. Bonjour on a parlé des persécutions et des épreuves et là on est en train de parler des épreuves mm -hmm. et on va consacrer toute une émission sur comment fortifier sa foi pour pouvoir vaincre n'importe quelle épreuve Amen. qui vient. Amen. Effectivement, merci encore une fois à Paul pour, pour l'opportunité que j'ai d'être mm. à cette émission, mm. dont il est vraiment important de fortifier sa foi. Et comme on l'a dit dans la précédente émission, mm. tu nous as enseigné les états de la foi. Et mm. On voit que ces états-là n'ont pas les mêmes résultats. Mm. Et je pense que durant cette émission, on va pouvoir. Euh, exposer comment fortifier sa foi. Oui. C'est sûr qu'il faut la développer, mmh. on peut développer sa foi sans que la foi soit forte. Donc ça. il est vraiment important de comprendre comment fortifier sa foi mmh, dans cette mmh, émission. Amen, ouais. merci encore, Paul, pour la grâce que tu me donnes de participer mmh, à cette émission. Et je pense qu'effectivement, comme le pasteur Isaac le disait, euh, c'est important de fortifier sa foi et on va voir comment on, va, on le fait. Mais Je pense aussi que c'est important de faire la différence euh, entre les actions qu'on pose pour fortifier la foi mmh. et les actions qu'on croit poser, qu'on ne pose pas vraiment. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui posent des actions mais qui au final, en fait, ne vont pas les maintenir jusqu'à ce que mmh. la foi puisse euh, produire, mmh. tout comme il y en a euh, qui ne le savent pas, tout simplement. Et donc, je pense que c'est important aussi qu'on puisse voir euh, tous ces aspects. OK. Pour pouvoir faire un petit résumé des différents états de la foi, des différents mmh. états hein, de la foi, euh, sachez que votre foi peut être petite. Amen. Euh, elle peut être grande. Elle peut être petite et faible. Amen. Euh, là, vous êtes foutus. <rire> Elle peut être petite et forte, elle peut être grande et faible, elle peut être Grande une et forte, forte et oui. Dieu veut qu'on ait une foi grande en et forte. Encore, ok. Oui. Bon, rapidement, on va pour ceux qui n'ont jamais suivi cet enseignement-là. La petite foi, c'est la foi qui n'a pas beaucoup d'informations sur Amen. Dieu, Amen. sur l'autorité que nous avons en Christ, Amen. sur ce que nous sommes en Christ Amen. ou ce que Dieu Amen. est et peut Amen. faire dans Amen. nos vies. Amen. Ça, c'est la petite foi. Euh, euh, la foi faible, c'est celle qui n'est pas du tout exercée, hein, celle Amen. qui ne, ne, ne, ne s'exerce pas. La foi forte, elle s'exerce. Hein, on l'utilise. Euh, mmh. la grande foi, c'est celle qui a beaucoup d'informations mmh. hein, mmh. sur Dieu, mmh. sur l'autorité, mmh. sur ce que nous sommes en, en, en Christ. Et euh, après, la foi. Après, il y a la grande foi qui est forte. Voilà, la grande foi forte, elle annonce seulement les elle infos, est, elle mais elle est aussi, aussi... Voilà, elle amen. est... Elle est, elle est, elle est voilà. Euh, là, en fait, nous vous avons dit que quelle que soit la taille de votre foi, si elle est forte, elle peut déplacer les montagnes. Parce amen, que amen, le Seigneur amen. a quand même dit que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, amen. vous pourrez dire à ce euh, sycomore, euh, sycomore déplace-toi de là, il va te et jeter, jeter, jeter dans amen. la mer. Amen. Ou bien, euh, on peut dire à cette montagne, haute toi de, de là et jette-toi dans la mer. Donc, ça veut dire que le le problème, parfois, ce n'est pas la taille. La taille de la foi a ses problèmes. Dans la durée, la petite foi ne peut pas tenir longtemps la pression. C'est vrai. Dans la durée, elle ne peut pas tenir longtemps la pression. C'est ça le problème de la petite foi. Mais la petite foi, lorsqu'elle est fortifiée, elle peut faire des grandes choses. Par exemple, Pierre, il a marché sur l'eau avec une petite foi. Quand il a commencé à se noyer, vous voyez la durée Il n'a pas pu tenir longtemps Jésus lui a dit, homme de peu de, de foi, foi. Amen, pourquoi as-tu douté mmh. Voilà, donc euh, c'est important que vous puissiez comprendre que vous devez connaître les mécanismes oui. pour fortifier votre foi, afin que votre foi puisse déplacer n'importe quel montage. Alléluia. Amen. Et Amen, à l'esprit comme ça, peut-être que tu as déjà un mécanisme ou bien, euh, oui. ou bien tu voulais <rire> rajouter quelque chose. Non, bien sûr, je pense que c'est vraiment important d'aborder ces mécanismes-là mm. qui permettent de fortifier sa foi parce qu'on peut écouter effectivement des informations, ouais. mais on ne met pas en pratique et puis on peut avoir des surpris. Tiens, j'ai écouté ceci, mm. mais est-ce qu'on a mis en pratique la parole de Dieu pour pouvoir fortifier mm. sa foi? Mm. Euh, mm. C'est pour ça l'un des Déjà qu'on peut voir, et on a l'exemple de certaines personnes dans certains héros de la foi dans la parole de Dieu. On voit par exemple David, on ouais. voit même Daniel ou ouais. Joseph le mécanisme qu'ils utilisaient beaucoup, il y en, avait, il y en a d'autres, ça va être par exemple la, la prière. La prière, je peux même ajouter le jeûne. On va ouais, voir que ouais, le jeûne ouais, également ouais. fortifie beaucoup ouais. la foi. Finalement, on voit ces mécanismes, ce sont des mécanismes qui, qui nous invitent à pratiquer la parole de Dieu. Ça. Donc il faut que les internautes comprennent que on peut écouter des choses, mm. mais si on ne pratique pas, notre foi ne sera pas fortifiée. Donc par exemple, la prière va vraiment fortifier notre foi. Un Donc, jour, le Seigneur m'a dit... Euh, le Seigneur m'a dit, ma présence fortifie ta foi. Amen. Avant, je pensais que le seul mécanisme, c'était la parole de Dieu. Amen. Lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. On mm -hmm. va en parler tout à l'heure. Mm -hmm. Mais un jour... Euh, je me suis mis à prier, prier et j'ai senti ma foi fortifiée, oh, boostée. Amen. Je suis sorti de là, j'avais l'impression que j'étais un géant en fait. Amen, et j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur m'a dit, j'ai fortifié ta amen, foi. Amen, et, et, et en étant dans la présence de Dieu, vous amen. allez voir, il y a tellement de choses que vous avez emmagasinées dans votre esprit, amen. de bonnes choses amen, euh, amen. Euh, que vous avez emmagasinées dans votre esprit, que la prière va réveiller amen, en amen, fait. Amen, amen, Parce amen. que la prière va, rendre, euh, va favoriser beaucoup. la sensibilité de votre esprit, mmh. en fait. Amen. Et l'esprit sensible est important mmh. pour entendre même la voix de Dieu qui produit la foi. Amen. Parce que rappelez-vous que la foi vient de ce qu'on entend, non, et ce qu'on qu entend vient de la parole de Amen. Dieu. Amen. Et parfois, pour soutenir notre foi qui est là, Dieu peut nous donner une autre parole yes. pour pouvoir soutenir mmh. Mmh. La, la foi qui est là, en fait. Mmh. Mmh. Mmh. Et c'est important que tu dises ça, à pote, parce que je pense vraiment que on doit se souvenir que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ouais. D'où le fait qu'une grande foi, c'est une foi qui a beaucoup d'informations. Donc si tu as reçu beaucoup de choses de la part de Dieu, mm. si tu as entendu beaucoup de choses de la part de Dieu, tu as beaucoup de possibilités mm. pour développer une grande foi. Ça. Et donc je pense que euh, la plupart du temps, <rire> notre foi, en fait, pour s'édifier sur notre... 60, 60 fois. Ça. 60 fois, voilà. Parce que c'est un peu ça, quelque part. C'est euh, comment faire en sorte que notre foi soit forte, en fait, mm. être capable de soulever des choses. C'est qu'il faut faire des choses qui nous aident à prendre conscience mm. que la parole que nous avons reçue est réelle. Mm. Par exemple, le fait d'adorer le Seigneur. Mm. Quand tu adores le Seigneur, tu prends plus conscience du monde spirituel mm. et de toutes les choses qui sont spirituelles. C'est vrai. C'est là où, comme tu dis, apôtre, quand le Seigneur va te rappeler certaines paroles, mm. euh, c'est là où elles vont prendre vie, elles mm. vont devenir réelles réel vraiment pour toi. Mmh. Mais pourquoi Parce que tu es plus spirituel. Mmh. Euh, mmh. Une fois, le Seigneur m'avait dit également que, en fait, je suis tout le temps là. C'est mmh. vrai que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais ce jour-là, ça a pris un sens différent. Mmh. Je suis tout le temps présent. En mmh. fait, quand tu dis que tu sens la, tu sens la présence de Dieu, mmh. c'est que tu viens de prendre conscience ça, de quand ma tu viens de ouais. Ouais. Mais ouais. j'étais déjà là, en fait. Mmh. Et l'idée, c'est de plus tu as conscience de ma parole, en fait, mmh. plus ta foi sera maintenue forte. Mmh. Mmh. Amen et puis euh, je veux tout, on va certainement rester toujours sur la prière parce mm -hmm, que c'est mm -hmm. quand même un grand mécanisme mm -hmm, rappelons comme on l'a dit aux émissions précédentes mm -hmm. que Jésus passait beaucoup de temps à prier oui. je pense que beaucoup d'érudits disent même que il priait plus qu'il ne parlait mm -hmm. donc je pense que la prière est quand même un grand mécanisme pour revenir peut-être sur le, le passage de Jude 1 là, mm -hmm. euh, qui dit que bien aimé édifiez-vous sur votre très, très sainte, sainte foi mm -hmm. priez par l'esprit mm -hmm. donc on mm -hmm. voit quand même que Parfois, ce qu'il faut comprendre, je pense c'est l'expérience certainement de, de, de ceux qui nous regardent, mmh. c'est que notre foi peut être forte aujourd'hui, on va mmh. avoir des résultats, mais mmh. ce que Dieu veut. Et même parfois, notre foi peut pas avoir des impuretés, mmh. parce que c'est comme une machette, la mmh. foi est une arme. Mmh. C'est mmh. comme une machette qu'on va utiliser, à mmh. un moment le tranchant va s'émousser. Mmh. Je pense que c'est ce que Jude veut dire également, ça veut dire, vous avez utilisé votre foi, mmh. et votre foi est forte, mmh. vous avez même atteint certains pic de foi mm. en termes de développement et de force. Mm. Vous l'avez utilisé, mais quand mm. vous l'utilisez, ben, c'est pas tant que la foi s'affaiblit, mais mmh. comme vous l'avez utilisé, c'est mmh. comme s'il y a eu quand même un peu... Est mmh. Le mmh. tranchant s'est mmh. émoussé. Mmh. C'est pour ça qu'il est important de reprier. Mmh. Donc, pour réatteindre ce pic-là, mmh. je pense que c'est surtout ce que Jules va dire mmh. et toi sur ta stress. simple foi. La foi que tu as atteint, quand tu repris, tu réatteins, tu remets mmh. les mmh. pendules à l'heure par mmh. rapport à cette foi-là. Parce que c'est ça qui peut faire en sorte que certaines personnes, en mmh. fait, vont affronter un problème, ils vont oui. le vaincre par la foi, oui. et ils vont affronter le même problème quel mois après, il n'arrive pas à le fin. Le record. Le record. La différence, c'est quoi C'est que le problème est venu mm -hmm. euh, dans des états différents de ta foi. C'est tout. Le problème mm -hmm. est venu. Donc, c'est pour ça que tout le temps, ta foi doit toujours être fortifiée. La prière va fortifier ta mm -hmm. foi amen. aussi parce que la prière développe la conscience de la présence amen, de Dieu. Amen, amen, amen, Et amen. tu ne peux pas être conscient de la présence mm -hmm. de Dieu sans être conscient de la grandeur, de la puissance mm -hmm. de Dieu. Amen, amen, amen, parce que c'est quoi être conscient de la présence de Dieu mm -hmm. Est-ce que c'est sentir... Euh, la fraîcheur, non, en fait, sur son corps. Non, non, non c'est bien plus que ça. Amen. Être conscient de la présence de Dieu, c'est être conscient du caractère de la nature Alléluia. et des voies de Dieu. C'est ça, Amen. en fait, être conscient mm -hmm. du, du, de, de la présence de Dieu. De Dieu. Mm -hmm. Et donc, quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu vas être conscient de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu. Amen. À partir de ce moment-là, je ne vois pas le problème que en fait, qui te fera peur. Non. Parce que tu sais que le Dieu qui est grand mmh. est avec toi, en amen. fait. Ça, déjà, ça va fortifier ta foi. Mmh. Mmh. Mmh. Et quand tu vas être dans ta communion avec, avec mmh. Dieu, tu vas réaliser la grandeur de mmh. Dieu. Amen, amen, amen. Mais comme Dieu nous éduque, mmh. Dieu va te dire, mais en fait... Euh, « Je ne veux pas rester moins grand, mm -hmm. je veux faire de toi un grand, <rire> voilà. en fait. » yes. Il va nous dire « Je veux faire de toi un grand, Amen. en fait. Mm » -hmm. Et c'est là où il va nous dire « Non, c'est simple, parle à ce problème-là, mm -hmm. c'est rien du tout, ce, tu peux le vaincre, Amen. en fait. Mm » -hmm. Ça, c'est quand tu développes la, la conscience mm -hmm. de la présence de Dieu dans la prière. Mm -hmm. Et il faut vraiment, euh, pour aller dans le même sens que toi, l'apôtre, mm. il faut que les gens comprennent vraiment cette conscience de la présence de Dieu. Mm. C'est voir Dieu vraiment comme notre Seigneur. C'est ça. L'enfer euh... où vraiment, il, il règne dans notre esprit. Oui. Mais Amen. Mais surtout, il vient également régner dans mm. notre âme, dans mm. nos mm. émotions, dans mm. notre volonté, parce que c'est important. Je pense que le réma, comme tu as de la foi, vient de ce que l'entend, de la part de Dieu. Quand on reçoit un réma, le mm. réma non seulement fortifie notre esprit, mm. mais influence également notre âme, nos émotions. Amen. Amen. Je pense que quand on a cette conscience de Dieu Par la prière, par mm. la communion avec Dieu mm. Mais il vient stabiliser Tout même dans nos émotions C'est vrai. Et, et, et quand on est dans cette attitude là On ne prémédite pas en ouais. fait mm. Mm. Les émotions qui se manifestent Ce sont des émotions qui sont liées à la foi La ça. conscience de la mm. grandeur de Dieu Dans ça. notre vie exactement Donc ça vraiment mine notre, notre intellect Et même le subconscient ouais. C'est ce qui fait qu'on vit seulement Par la foi, mm. si c'est la paix Malgré la situation, on va se comporter d'une certaine façon parce qu'on a la conscience de la grandeur de Dieu. Ça. Tu fais bien de parler des émotions oui. hein, en parlant justement de la fortification de la oui. foi. Parce vrai. que l'un des moments où la foi s'affaiblit, c'est quand nos émotions sont, sont faibles. En fait. on, dit, on, on dit on a le moral bas. Mm -hmm. la, en fait, le moral bas... Euh, affaiblit la foi, en fait. Hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans notre morale, c'est important que nous soyons fortifiés. C'est pour ça que la prière mm -hmm. peut relever le moral, Amen, en fait. Amen, Pourquoi lorsqu'on prie, on sent une joie? Mm -hmm. Pourquoi lorsqu'on prie, on sent un bonheur, mm -hmm. en fait, qui vient? Parce qu'il y a une substance qui se libère pendant Amen. que nous prions, mm -hmm. que le Saint-Esprit, en fait, va, va, va libérer, va favoriser pour pouvoir relever notre morale, mm -hmm. en fait. Et d'ailleurs, à Gethsemane, quand Jésus va prier, la Bible dit que Dieu va envoyer un ange amen, pour amen. le fortifier, amen, en fait. Amen, amen. Et nous savons très bien que qu'à Gethsemane, le défi de Jésus était un défi émotionnel. C'était émotionnel, amen. en fait. Et il yes. pensait déjà au moment où il allait être séparé de amen. Dieu. Yes. Nous, on a une révélation plus grande parce mm -hmm. qu'on ne pense pas que Jésus a... a, a plus, plus, Crier comme ça à Gethsemane non. parce qu'il avait peur des clous. Non, nous, bah, nous savons non. que ce n'était pas ça. <rire> non, nous non, savons non. que c'était la séparation avec son père. Avec son père. Avec son père. Oh, wow. qui, qui a mis à rude épreuve non. ses émotions. Non. Non. Et la Bible dit qu'un ange est venu l'eau fortifier. Non. Donner, de la for donner, donner à ses émotions euh, de la force non. en fait. Non. Non. Et Je pense non. que comme tu dis Apôtre, on un... aller dans le même sens, je pense que c'est vraiment la prière va nous donner un accès dans la fortification mmh, justement de mmh, nos émotions. Mmh, mmh. Et euh, au-delà de ça, c'est que ça va, la prière va même non seulement nous aider à prendre conscience de la présence de Dieu, de la grandeur de Dieu, mmh. mais c'est par la prière aussi que nous allons avoir le courage de déclarer les choses. C'est ça. Et donc c'est important de comprendre que lorsqu'on prie, et de la bonne façon aussi. compris de la bonne Parce façon Parce qu'il ne s'agit pas de dire « Seigneur, je n'ai marre ma situation, mm. fais quelque chose. »« Oh là là, <rire> machin, nana. » Il faut savoir aussi prier de la bonne façon. Yeah, je mais... pense qu'on pourra peut-être en parler. Mm. et euh, C'est là où nous sommes édifiés. Yeah, il ne s'agit pas de se plaindre. Il ne s'agit pas de « Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mm. » mm. Il s'agit de prier de la bonne façon yeah, pour yeah. ensuite voir justement qu'on est fortifié et qu'on est rempli du Saint Esprit mm, mm, mm, et à partir de là, comme tu disais, Apôtre, on est comme un Superman. C'est possible. Est ça. Parce qu'on peut pousser plus loin la prière encore dans, mm. dans, dans un autre mécanisme oui. de fortification, la louange mm. et l'adoration. Parce qu'en fait, yes. dans la louange et l'adoration, il, il y a une dans la louange déjà mm. on exalte les hauts faits de Dieu amen, en fait amen, amen. Et, et les hauts faits de Dieu il les a fait il les a fait non seulement en créant l'univers mm -hmm. mais en nous délivrant amen, de amen. nos ennemis, mmh. en, en nous accordant la victoire dans beaucoup de domaines. Amen. Et les hauts faits de Dieu aussi sont ces personnes dans la Bible mmh. qui ont rencontré les mêmes difficultés, les mêmes épreuves amen, que nous, amen. ces personnes de la même nature amen, que nous, que ça. Dieu a délivré. Si, si les hauts faits de Dieu c'est délivré, Daniel, mmh. de la fosse au lion, euh, Dieu va te délivrer de ce problème au travail amen, aussi. Amen, les amen, complets, les complets, les épreuves amen. qui sont dans ton travail, Dieu peut te délivrer amen, en amen, fait. Amen, Et quand tu loues Dieu pour ces hauts mmh. faits, tu te, mmh. te rappelles de ce qu'il ah, a fait. Et à un moment donné, ça fortifie ta mmh. foi. Et on le voit vraiment que Daniel n'était pas préoccupé par mmh. la situation au travail. Exactement, exactement. son attention n'était pas ça. Son attention était toujours sur Dieu. Amen. Assez remarquable, il y, y a un décret, il y a des lois, comme vous mmh. l'avez vu, qui mmh. sont modifiées. Mmh. Le monsieur repart chez lui, mmh. mais mmh. il est surtout concentré sur, sur la vision Amen. la libération du peuple d'Israël. Il va ouvrir les, les fenêtres et mmh. tout regarder vers Jérusalem. Mmh. Il va continuer, ce qui est remarquable, mmh. il continue à faire appliquer des mmh. principes mmh. qui faisaient son succès. C'est-à-dire, ça. Ça malgré l'épreuve, malgré les nouvelles, parfois beaucoup de gens entendent des mauvaises nouvelles, mmh. comme des épreuves, et tout d'un coup ils paniquent, ils changent d'agenda, mmh. ils, reba mmh. ils rebattent les cartes. Mmh. Mais là, ils sont en train de se de, de, de déjouer. Mais Daniel va continuer à faire la même chose. Mmh. La Bible nous dit qu'il a continué à prier trois fois par jour, mmh. ça montre quand même que la prière faisait partie du secret de son succès. Ça. En d'autres termes, fortifier sa foi. On le voit même un peu plus haut. Quand le roi va avoir une vision et le roi voulait tuer toutes mmh. les personnes mmh. qui ne pouvaient mmh. pas interpréter, le, euh, il va dire, le, le roi lui donnait ouais. un peu de, temps, de temps. temps. Il ça va tuer aller ses amis. Mmh. Ils vont se mettre oui, à prier. C'est ça, ça. On voit vraiment que c'était des hommes de foi, comme ça. la Bible nous montre dans Hébreu 11 qu'est-ce qui fait que leur foi soit forte si entre autres, vraiment, la prière. Mais c'était éprouvant, en fait. Hein? Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils euh, ont une épée de Damoclès sur eux, parce mm -hmm. que le roi Va, va tuer tout, Amen. il va tuer tous tout, tout, tout les, les, les sorciers, les, les satraps, et les prophètes étaient dedans. Ah, hein, parce que Daniel n'était pas un satrape euh, ou un sorcier, c'était un prophète. prophète. Mmh. C'est pour ça que sa vie était menacée, oui, en oui, fait. Oui. Parce pourquoi la vie de Daniel va être menacée dans de telles circonstances mmh. Ce n'est qu'un gouverneur, mmh. en fait. Ça. Mais sa vie était menacée parce que le gars était considéré comme un prophète, en un fait. Fermé. Et qu'est-ce qu'il va faire dans cette période-là, mm -hmm. il va se mettre à prier. Amen, il amen. va se mettre à prier et la prière va avoir un double effet. Amen. La prière va le fortifier amen. et la prière va donner la, la solution, solution. au problème en amen, fait. Amen, Je pense que l'un des réflexes qu'il faut avoir mm -hmm. souvent lorsque vous avez des défis, mm -hmm. c'est vous rapprocher de Dieu amen, en fait. Vous, on va vous donner d'autres clés, d'autres mm -hmm. mécanismes, mm -hmm. mais se rapprocher de Dieu, être... Conscient amen. de la présence de Dieu, être conscient de la puissance de Dieu, amen. être conscient de ce que Dieu va faire. Amen, amen. Visualiser ce que Dieu va faire amen, dans amen. cette situation, Et je ça va se des euh, choses. Si tu me oui, permets, oui, oui. donc il descend Un moment en amont, tu as parlé de, de la louange, par exemple, oui, la prière. louer oui, oui, Dieu. Oui, oui. Et il faut vraiment que les, ceux qui nous regardent comprennent que la louange va activer l'esprit de force. Amen. Dedans de nous. amen. Ça veut dire quand l'épreuve arrive, mais c'est un peu comme Samson, ça dit, quand l'esprit de force est activé, mais le problème de l'épreuve devient petite c'est vrai c'est pour ça que beaucoup de personnes bon, on le voit même avec paul et silas hein, mm. beaucoup de gens se concentrent sur l'épreuve mm. moi généralement ce que je veux souvent fait comme si je sors je fais des choses je me concentre je veux me concentrer mm. sur mm. dieu mm. je veux être conscient de la présence de dieu mm. je vais être rempli de dieu le reste je m'occupe pas mm. Mm. je sais parce que je suis rempli de dieu mm. Mm. dieu m'environne il n'y a que le succès qui est au bout du chemin mm il est important de louer Dieu même la prière comme le pasteur Daniel dit il y en a qui vont souvent prier ils parlent plus de leurs problèmes dans la prière non la prière c'est exalter Dieu exalter Dieu euh, comment lui faire des prières de louange d'adoration et quand on fait ça on active l'esprit l'esprit de force et on se fortifie je pense que quand on est fortifié comme ça on va donner un relais à l'extraordinaire mmh. stratège Amen. Amen. Il va Amen. nous faire sortir du, du, du yes. Et la, la, la Bible va dire qu'il siège au milieu de la louange de son Amen. peuple. Il siège au milieu de la il louange. Il siège. De son et l'idée de siéger, c'est dire qu'il règne. Amen. Il, règne. Il, règne. Amen. il règne. Quand il est là, Amen. plus rien ne peut se passer sans son, sans son accord. C'est lui maintenant qui dirige, Amen. Qui, Amen. qui devient le chef de la situation Amen. et le seigneur de la situation. Et je mmh. pense mmh. que c'est important de comprendre que euh, la louange mmh. va nous donner justement cette mentalité, mmh. de Dieu, de mmh. siéger, de dominer les situations. Amen. Et pour aller plus loin par rapport même à l'adoration, l'adoration va nous pousser à nous concentrer sur Dieu. Ça. Et on oublie nos problèmes. On oublie nos problèmes, mmh. problème, on se concentre sur Dieu. Et quand on revient de, ces, de cette expérience, en mmh. fait, tous les problèmes sont bas plus rien, parce que à force de nous concentrer sur Dieu, mm -hmm. il nous impacte et mm -hmm. il nous influence en ça, fait, c'est comme si son parfum, mm -hmm. tout ce qu'il était nous influençait et, et on devient comme lui mm -hmm. et à partir de là, on voit les problèmes comme lui les voit, Exactement. et, et du coup on va forcément adopter la même attitude que lui, mm -hmm. et je pense que c'était l'un mm -hmm. des secrets aussi de David, mm -hmm. parce que David est quand même décrit comme quelqu'un qui maîtrisait l'onction mm -hmm. et, et ça, qui était un adorateur, à un moment donné lorsque Saül va être embêté par les démons, on va l'inviter parce qu'il jouait de la harpe c'est pourquoi comment ça se fait qu'on l'avait remarqué à l'époque mm -hmm. au point de penser à lui et de, de faire de le faire venir mm -hmm. parce que lorsqu'il jouit avec quelque chose, qui avait se passait, quelque chose qui se passe quelque chose qui se passe la preuve mm -hmm. c'est que les démons sont calmés mm -hmm. et arrêtaient de l'embêter mm -hmm. mm -hmm. et on sait très bien aujourd'hui avec mm -hmm. révélation que c'est l'onction qui sont manifestés mm -hmm. donc c'est à dire que l'adoration faisait en sorte mm -hmm. que tout type de problème se stoppe. C'est-à-dire que c'est comme si euh, Dieu s'adressait directement au problème. Amen. Tu sais, important. justement, la particularité, euh, la particularité de l'onction, hein, c'est que, <rire> que l'onction peut se manifester sur nous et nous donner un courage extraordinaire, Hallelujah. nous donner une hardiesse. Quand mmh. l'onction se manifeste, c'est bizarre, on devient hardi. Mmh. C'est pour ça que certains hommes de Dieu, dès que l'onction est là, ils vont annoncer des choses et faire des choses. me se dit mais my God mais comment il va faire ça? Amen. Parce que l'onction donne amen. la hardiesse. Et amen, nous amen, savons amen. que l'une des façons d'activer l'onction, c'est dans l'adoration et ah, la yes. louange amen, en fait. Amen, amen. On parle des problèmes qu'on doit vaincre mm -hmm. en fait. Et nous ne devons pas avoir peur, nous mm -hmm. ne devons pas avoir le moral bas. Amen. On doit être fortifié. Si on vous dit que la, la prière, la louange, mm -hmm. l'adoration fortifie vos, vos, vos émotions. Amen. Sachez aussi que ça active l'onction, qui active la hardiesse. Yes, moi, yes. Le, les moments où j'ai fait des déclarations les plus hardies mm. et les plus courageuses, c'est quand l'onction était sur moi. Mm. Et, et, et, et, et c'est quand je sentais vraiment l'onction sur Amen. moi. Donc, c'est ça, vous n'allez pas prier, vous n'allez pas adorer, vous n'allez pas louer Dieu sans que vous ne ressentiez l'onction sur vous, en fait. Mm. Enfin, si vous savez reconnaître, quand est-ce que... <rire> Quand, quand elle est là, moi je sais que quand Amen. elle est là, à un moment donné je deviens hardi, je deviens hardi, et, et, et c'est pour ça que. C'est une folie mm. d'avoir des problèmes et de ne pas prier. Ah, C'est ce que même prier. David... Déjà, ils ont les problèmes, en plus, ils ne prient et pas. Ils ne prient et pas. pas. Non, non, et non, et non. Comme le pasteur <rire> dit, il faut également prier de la bonne façon. C'est ça. C'est important mm. parce que parfois, les gens exaltent les problèmes. Ah, ouais. Dans leur louange, au lieu de vanter mm. élever mm. Dieu, mm. Exactement. ils, élèvent, ils élèvent leurs problèmes. problèmes. Et ça, ce n'est pas une louange qui monte dans le cœur de Dieu. On élève Dieu face aux problèmes. On s'élève pas les problèmes. On le voit avec Paul et Silas. Ils vont chanter haut et fort, est les louant à Dieu. Ils étaient en prison. Ça. On dit même qu'ils avaient des blessures aux jambes et plein, mmh. plein de choses. Ils ne vont en aucun moment mmh. parler de leurs problèmes. Amen. Ils louent Dieu, ils louent Dieu. Et Dieu va, va venir, il va mmh, siéger, mmh, mmh, il va les délivrer. Non seulement eux Mm. Également délivrer d'autres personnes qui étaient au Donc mm. il faut vraiment prier de la bonne façon, il faut élever Dieu. Mm. Et ça, c'est l'une des, des raisons pour lesquelles il faut beaucoup prier dans l'esprit. C'est ça. Mm. On voit que la prière en d'autres langues va mm. être une prière de louange. Mm. La Bible va nous mm. montrer mm. dans les actes des apôtres il, il fut rempli de l'esprit, il se mit à parler en d'autres langues mm. et dire des merveilles à Dieu. Amen. Mm. Mm. Donc il faut prier en d'autres langues. C'est pour ça que Jude va dire édifiez-vous sur votre très sainte foi en priant par l'Esprit. Mm. Parce que quand vous priez par l'Esprit, c'est une prière de louange, c'est une prière mm. d'adoration, mm. c'est une prière qui élève Dieu. Mm. Et surtout, on prie dans l'Esprit. On ne mm. peut pas être à côté. Le, le, jour, le, le jour où certains chrétiens vont comprendre les vertus de la prière en langue, je vous assure, hein, ils parleront très, très peu en français. Mm. Ah, ils vont beaucoup prier en langue, en fait. Hein. Amen, ils amen, vont amen. beaucoup prier en langue. Amen. Moi, quand je prie chez moi, je ça. prie beaucoup, beaucoup en langue. Mm. Beaucoup, beaucoup. C'est quand quand je suis avec les frères, mmh, que je prie en français parce amen. que je veux euh, les édifier, amen, en fait. Amen, amen, je veux amen. les édifier. Mmh. La prière en langue, la Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Oui, le bien. verbe S'édifier, c'est construire amen, en fait. Amen, Donc amen. ça va restaurer même nos émotions. Nos tout amen, tout. Amen, si amen. notre âme est affaiblie pendant ces moments-là, la prière en la langue va favoriser l'auto-fortification. Je pense amen. que vraiment, comme tu dis, apôtre, c'est des choses que les gens doivent expérimenter pour avoir la révélation de ce que c'est. Personnellement, vrai. je l'ai expérimenté le jour où j'ai lu ce, ce passage biblique, j'ai compris qu'il s'agissait de construire. Mm -hmm. J'ai compris par là en fait que le chrétien que je veux devenir, je le construis par le parler en langue. Amen. Donc c'est comme ça que je dois le construire. Mmh. Si je vais développer la sagesse, je vais, je vais développer l'intelligence. Mmh. Je pense à la sagesse et à l'intelligence et je prie en langue en étant mmh. concentré mmh. dessus. Et j'ai vu véritablement les résultats. Mmh. Je me suis découvert... Euh, des, des, des, des, des idées je me suis dit mais comment j'ai pu avoir ce genre d'idées et quand je regarde hein, par la grâce de Dieu mon parcours jusqu'à aujourd'hui mm -hmm. je comprends bien, que je comprends mieux pourquoi en fait j'ai pu faire certains choix mm -hmm. pourquoi je n'ai pas pu être influencé par certaines décisions, mm -hmm. même si c'était des personnes peut-être qui pouvaient être un peu proches ou qui n'étaient pas forcément édifiantes mm -hmm. euh, j'ai pu faire les bonnes décisions au bon moment mm -hmm. euh, être même connecté spirituellement et du coup même ma foi n'a pas faibli pourquoi Parce que j'ai construit cet homme intérieur, Amen. je le construis tout le temps et tous les jours. Amen. Et je pense que c'est... Par, en parlant de la bonne façon pour prier, mm -hmm. c'est commencer par prier en langue. Mm -hmm. par, commencer vraiment par prier en langue. Parce que lorsqu'on prie en langue, on dit ce qu'il faut au bon Amen, moment. Mm -hmm. Parce que il se pourrait que des fois, on a envie de prier pour demander, par exemple, une voiture. Mm -hmm. Seigneur, je veux une voiture. Mm -hmm. Mais en parlant en langue, le mm -hmm. Seigneur ne va pas vouloir te donner une voiture. Il va peut-être te donner un travail Amen. qui va ensuite te donner l'argent oui, pour Jesus. avoir une voiture. Ça, Donc, mais toi, tu, on ne sait pas ce qu'il convient mm -hmm. de demander. Mais si tu pries en langue, tu vas e prier exactement pour la bonne chose mm -hmm. et la foi nécessaire pour la bonne ça. chose va venir. c'est pour ça parfois il faut même ajouter par me faire la sobriété mmh. ou faire le jeûne parce que même par rapport mmh. au parler en d'autres langues pas encore les approfondir mmh. et mmh. parfois les gens peuvent se mettre à faire un parler en résiduel mmh. Mmh. on est un peu comme dans l'âme ah. un peu mmh. Yes. Mmh. on est un peu parfois même on prie on a on a l'âme ailleurs parfois c'est important de faire la sobriété mmh. ou carrément jeûner. jeûner ça jeûner. va nous aider vraiment à approfondir notre parler en d'autres mmh. langues langue. on rendre vraiment dedans, dans l'esprit, on ouais. sent vraiment que là, c'est l'homme intérieur qui ah. prie et nos émotions, notre âme dedans et notre corps mais mm. on est vraiment plongé mm. dans cette activité là et je pense que c'est mm. là où vraiment, au moment où on peut ressentir vraiment la foi, mm. on peut mm. ressentir mm. cette mais substance oui. là mais quand oui. on prie en là, oui. là on prie vraiment comme un lion, on passe du temps mm. et bon, on sait que notre foi était édifiée non, clair. cette substance là on le ressent donc clair. les choses là sont réelles <rire> non, non, <rire> il, faut, il faut comprendre que la force de, de votre foi est intimement liée à la force de votre esprit ah, bien, bien, bien, bien. parce que la foi c'est la force de votre esprit. Mm -hmm. euh, euh, dans l'âme, euh, la volonté, c'est la force de votre âme. Mm -hmm. Et dans dans la, dans la dans le corps, mm -hmm. c'est l'énergie, en Amen. fait, Amen. qui est la force de votre corps. Amen. Donc, si vous pensez à fortifier votre esprit, mm -hmm. votre foi sera fortifiée, en fait. Mm -hmm. Et l'une des choses qui fortifie votre esprit, c'est la communion avec Dieu. Amen. Et, et c'est tout à fait normal, mm -hmm. parce que votre esprit vient d'où? Votre Amen. esprit vient de Dieu, Amen. en fait. Amen. Vous suivez? Vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau, il s'affaiblit. Vous suivez? L'envie... L'environnement du poisson, mm -hmm. c'est l'eau. Donc, si le poisson est hors de l'eau, il va perdre des forces amen. et il va mourir. Amen. Donc, l'esprit est fait pour être en communion avec oui, Dieu. Donc, si l'esprit humain est constamment euh, en communion avec le amen. Seigneur, amen. il va systématiquement se fortifier. Amen. Donc, votre foi sera forte amen, en fait. amen. C'est important. Et Je et pense que c'est pour ça pour que <rire> oui, oui, oui. Que Dieu Dieu n'a pas de fo petite foi mm, faible. Mm, mm, Dieu Amen. a une grande foi qui Amen, est forte. Est ça. Et il y a quelque chose, je me rappelle toujours de cet enseignement-là. Tu étais en Bretagne, mm. et je regardais à la télévision. Et moi, tu as dit, en fait, quand vous communiez avec Dieu... Mm. Vous, vous partagez sa foi. Amen. Alors, depuis là, ça. Quand je prie, je pense toujours Amen. à cette image-là, que quand je prie, même si ma foi était à un certain niveau, mm. mais le fait que je commune avec dans la prière, mm. et mm. qu'il y a peut-être une épreuve, il y a peut-être une situation, mais le fait que je prie, mm. je vais à un moment partager la foi de Dieu Amen. pour vaincre la situation. Amen. Donc vraiment, mm. la prière, c'est également ce temps de communion mm. où par où on va communier avec la foi de Dieu pour remporter la victoire. Et Je pense que c'est même important aussi, en parlant du parler en langue, la Bible va dire en fait, je prierai par l'esprit, mais je prierai mm -hmm. aussi par l'intelligence. Mm -hmm. Il va dire, je chanterai par l'esprit, mm -hmm. et je chanterai par l'intelligence. Et je ne sais pas, ce je, n'est je, pas beaucoup de personnes qui chantent en d'autres langues, mm -hmm. qui adorent le Seigneur en d'autres langues, parce qu'il y a aussi une puissance quand même. Amen. Parce que s'il si dit prier et chanter, mm -hmm. c'est que c'est deux choses différentes. Mm -hmm. C'est différent, c'est <rire> il y a quelque chose de différent. Et je pense ça. que c'est important d'exprimer expérimenter tous ces aspects de la mmh. prière, de l'adoration, de la louange, la louange spirituelle, mmh. c'est-à-dire où tu adores et tu dis à Dieu. Peut-être même des merveilles que tu ne peux pas exprimer avec ta bouche, avec ça. des mots naturels, si je peux dire. Et donc, je pense que c'est important de, de pratiquer ces choses quotidiennement. C'est même pour ça, je pense qu'Allah va dire prier sans cesse. Mmh. Pourquoi mmh. Parce qu'en priant sans cesse, nous, nous multiplions les chances à ce que notre esprit, soit toujours, notre foi du moins, mmh. soit toujours fortifiée. Parce que notre esprit va être en, en forme, en fait. C'est ça. Oui. Un autre mécanisme pour fortifier sa foi, en fait, mmh. euh, les frères et les sœurs, rempli de foi à l'église. Amen. Hein? Amen. Euh, si vous vous baladez avec des personnes euh, qui n'encouragent pas votre mm -hmm. foi, votre foi va s'affaiblir. Il y a des personnes en fait, que le diable va utiliser mm -hmm. pour attaquer votre foi. Vrai, Certaines hum. personnes, le diable n'a même pas besoin de les utiliser pour faire ça. En fait. Fait. Ils le font, ils <rire> le font <rire> déjà <rire> super <vraiment rire> bien. Et ils sont très forts. Non mais parce que parfois on accuse trop le oui, diable. Hein? Alors qu'il alors que y a des gens dans leur système de, de pensée, pensée. Yes. ils sont juste décourageants. Mm -hmm. C'est tout. Ils ont yeah. évolué dans un milieu yeah. où c'était négatif mm -hmm. et, et, et ils ne veulent pas changer ça. Ils yes. pensent que la norme c'est ça mm -hmm. et que ils te disent, tu sais, il faut être réaliste. Amen. Il faut machin. Non, le problème c'est que. La réalité, mm -hmm. c'est la vérité de la parole. C'est ça en fait, c'est quelque chose est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Je ne vais pas parler ça. Et c'est l'une mm -hmm. des raisons pour lesquelles, euh, l'une des persécutions mm -hmm. que les hommes de foi et les femmes de foi ont, c'est qu'on leur dit parfois, vous êtes orgueilleux en fait. Oui. Vous êtes orgueilleux. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'orgueil. Ils ne comprennent pas que l'orgueil, c'est parler différemment de comment Dieu parle. Amen. Et on ne se rend pas compte. En fait… En fait, c'est nous qui sommes humbles. Ah, c'est nous qui sommes, nous qui qui sommes clair, <rire> Parce qu'on se soumet à la mais parole ça, de Dieu. On se soumet à la parole de <rire> Dieu, en fait. c'est de reconnaître la vérité. C est c est de lui. reconnaître la vérité Et la vérité, la vérité dit que tu es plus que vainqueur, Et alors ça, tu dois <rire> l'affirmer. <rire> c'est ça. Tu te plies, tu penses sérieusement que tu fais quel effort mm -hmm. euh, dans une société où tout le monde parle négativement, mm -hmm. tout le monde euh, marche par la vue, mm -hmm. tout le monde marche... Toi, tu viens, oui. tu as une mentalité différente. Oui. Bien sûr que c'est toi qui fais un effort yes. supplémentaire, yes, en fait. fait. Tous les autres, c'est facile, en oui, fait. Donc, fait. je trouve que euh, euh, marcher... Par, par la foi, mm -hmm. c'est nettement mieux. Moi, je préfère. Je pense non seulement c'est nettement mieux, mais comme tu disais, les personnes qui nous entourent, si elles ne marchent pas par la foi, la Bible mm -hmm. va dire quand même que les mauvaises compagnies corrompent les, bon les, bonnes les bonnes mœurs. mœurs hein. C'est pas le contraire. Hein. Je dis mm -hmm. pas que le contraire n'est pas possible, mm -hmm. mais la Bible a spécifié ouais. que ouais. les mauvaises compagnies corrompent ça. les bonnes mœurs. C est c est ça. Donc, je pense que c'est important, comme disait Apôte, de choisir les bons amis mm -hmm. qui mm -hmm. vont parler le langage de la foi. Ça. Et avoir le courage de leur dire, s'ils ne parlent pas le langage de la foi, mm -hmm. qu'ils n'ont ne pas le langage de la foi ça. et être prêt à nager à contre-courant et leur dire « je suis désolé, la Bible dit ceci, je ça. parle comme Dieu parle ». La Bible dit que le faible doit dire qu'il est fort. Ah. Donc, je suis désolé, même si je me sens faible, mm -hmm. je ne vais pas déclarer la faiblesse. Non. Je vais déclarer mm -hmm. que je suis fort. Amen. Si je suis pauvre, je vais déclarer la richesse. Mm -hmm. C'est la Bible qui le dit. Mm -hmm. C'est la vérité C'est la vérité. Hein. Et puis, la Bible, <rire> la Bible non. le Seigneur ne va pas nous demander de mentir. Mm -hmm. Comment va-t-il demander à un faible de dire qu'il est fort Est-il en train de lui dire « il faut mm -hmm. mentir voilà. » non. non. Juste en train de lui dire, voici de le langage à tenir mmh. si tu veux être fort. Mmh. Donc, celui qui est faible il veut sûrement être fort. Mmh. Donc, il doit dire qu'il est fort. Est il ça. doit déclarer sa force. Mmh. Et je pense que, comme tu disais, Paul, il y en a qui vont penser que c'est de l'orgueil. Mmh. Mais il n'y a pas plus humble. Il n'y a ça. pas plus humble ah, parce qu'on euh, reconnaît, euh, reconnaît la vérité. On reconnaît la vérité. C'est ça. ça. L'humilité, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Mmh. C'est mmh. reconnaître que c'est avec Dieu que je peux faire des espoirs. Amen. Ça, yes. Et parler son langage. Yes. Mmh. Yes. Il dit que le faible doit dire, je suis fort. Certainement mmh. parce que Dieu a déjà mis la force au-dedans. Mmh. Mmh. Quand tu dis « je suis fort mmh. », tu actives la ah, force. Les milliers, tu actives hein. la yes. force. Je réalise vraiment tu actives en fait, la vive, force. Mmh. vivre par la foi est Amen. On parle des, oh, des, des compagnies. Mmh. Les, on doit vraiment veiller à notre foi. Quand Amen. notre foi est édifiée, on doit la protéger ça. pour qu'elle soit maintenue dans cet état de force-là. Mmh. et Malheureusement, beaucoup de personnes, parfois, on voit, ils sont il dans des compagnies négligent et parfois, faire. Parfois, et... parfois, ils écoutent les informations. Mmh, mmh, il y en mmh, a qui mmh. ont une foi édifiée, mmh. mais le simple fait qu'ils se retrouvent dans des compagnies, ils écoutent n'importe mmh, quoi mmh, et ils mmh, gobent mmh, tout mmh, ce qu'ils mmh, mmh, vont écouter. Mmh, mais, comme la Bible dit, une parole rapportée est comme une friandise qui descend mmh, au fond mmh, des entrailles. Mmh. Parfois, quand on part dans la foi, il faut faire attention à ce qu'on laisse entrer oui, dans ça. le mmh, cœur. Parce mmh. qu'une mauvaise parole peut venir affaiblir notre foi. Ça. Les gens ne savent pas accepter quelque chose qui n'est pas vrai. Mmh. Ça va venir affaiblir notre Moi, je foi. connais, je connais, des chrétiens, mmh. hein, je connais des chrétiens qui avaient vraiment une foi forte et vivante. Mmh. Quand vous passez du temps avec eux, vraiment mmh. c'était mmh. édifiant. Mmh. Vous sentez qu'ils voulaient vraiment aller loin avec mmh. Dieu. Après, mmh. ils ont commencé à fréquenter mmh. des personnes qui parlent un mauvais, un mauvais langage des ouais. personnes qui sont négatives Négatif. le problème c'est quoi c'est que souvent on reste avec ces personnes là ce au nom de la légitimité de la relation au nom de l'amitié oui, on dit bon c'est mon ami mm -hmm. de longue date mm -hmm. ou, même, <rire> ou bien ou même c'est mon frère mm -hmm. ou même c'est mon père ou même c'est vous savez hein, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer mm -hmm. il y a des gens de ma famille avec qui je ne reste pas ah en ben fait des gens de ma famille mm -hmm. hein, vous comprenez c'est-à-dire qu'ils ont parfois certains ont un, un langage tellement négatif mm -hmm. que je n'aime pas passer du temps avec mm -hmm. ces personnes-là. Je me rappelle, une fois, on est allé avec Alexandre au Gabon et on allait tourner un tout petit peu et on a pris un membre de ma famille. Mm -hmm. Je vous assure, j'ai senti que l'atmosphère avait changé. Ah, ouais. Nous, on a une atmosphère de foi, oh, wow. en fait. Avec tous nos jeunes, avec mm -hmm. tout le monde, on a une atmosphère de foi. Mm -hmm. On était dans la voiture. Le gars... « T'as planté une atmosphère <rire> d'incrédulité, mais ce n'est pas possible. » Un point où, quand je l'ai déposé, mm -hmm. j'ai fait « Ouf !» J'ai dit, ah, ouais. dit à Alexandre, « Il espèce, lui. Mm » -hmm. Et Alexandre me dit, « Ah oui, oui, mm -hmm. j'ai vu, hein, j'ai bien vu qu'il est négatif. <rire> » Et moi, je dis à cette personne-là, « Je dis je suis désolé, en fait, si je ne te parle pas souvent, si je ne suis pas avec toi, c'est mm -hmm. parce que tu nages dans une atmosphère qui est contraire mm -hmm. à la mienne. Mm » -hmm. Moi, je vais être entouré de personnes qui voient positif. Mm -hmm. Quand un problème vient... Tu vois déjà la solution mmh. ou tu crois déjà que Dieu va te délivrer de là, en fait. Et, et, et en fait, l'un de leurs arguments souvent, c'est oui, mais... C'est la réalité, j'ai des problèmes, c'est la réalité, c'est ce que je vis. Sauf que ça, c'est pas un langage de foi. La foi crée son histoire, la foi écrit son histoire. La foi déclare ce qu'elle croit. Elle ne déclare pas ce qu'elle voit, elle déclare ce qu'elle croit. Et je pense que... À l'époque de, de Galilée, la réalité c'était aussi que la terre est plate ou que le soleil, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Hein. C'était ça la réalité, hein. on a découvert plus tard en fait que Voilà que Galilée avait raison. Donc c'est pas parce que tu vois ça Que tu as quelques éléments maintenant Que ça veut dire que c'est ça la réalité La Bible est plus en avance que nous tous Alléluia. La Bible est plus en avance amen, amen, amen. Quand la Bible dit qu'une maladie incurable peut être guérie mm -hmm. Tu vois un peu mm -hmm. C'est plus tard je pense euh, si le Seigneur Jésus tarde mm -hmm. et que la médecine avance, mm -hmm. il se rend compte que les maladies qu'on disait incurables à l'époque, mm -hmm. aujourd'hui on peut les guérir. Ah, Donc quand ah, il dit c'est la réalité, mais quelle la réalité La, la, réalité? la mm -hmm. vérité, quelle ah, vérité Qu'est-ce que tu qui? sais mm -hmm. de la mm -hmm. vérité mm -hmm. okay. Selon qui Et je pense que c'est souvent là où justement les gens vont suivre en fait les tendances du mm -hmm. moment, mm -hmm. au lieu de suivre la parole de Dieu. En général, ça. les gens qui parlent comme ça révèlent leur niveau de consécration ça, quelque part. Parce que ouais. Parce qu'on ne peut pas passer autant de temps avec le Seigneur mmh. où on adore, où... Ou... En méditant la parole de Dieu et notre on n'est pas fortifié dans la foi ouais, en fait. Ouais. Tu passes du temps dans la présence de Dieu tu reviens, tu affaiblis. Ouais. Mais c'est pas possible, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est que tu fais les choses mal. Il y a un mm. problème en fait. Mm. Mais à cause des circonstances, ils disent oui, mais c'est un professionnel. Mm. Je rappelle le <rire> langage là. Tu te rappelles la personne qui dit oui, mais c'est des professionnels, mm. donc ils savent. Mm. Sauf mm. que ce qu'ils oublient, ce qu'ils oublient, c'est que il y a pas plus professionnel que Dieu. Amen. Il n'y a Amen. pas plus professionnel. Amen. Il Amen. connaît tous les Domaine, il les maîtrise, Amen. il les maîtrise bien plus que le mot Amen. maîtriser même. Amen. Donc si, si lui il te dit c'est comme ça, il y aura pas quelqu'un qui pourra lui dire non c'est pas comme ça. ça. Donc l'idée de dire que il y a des professionnels qui ont fait des études pendant sept ans ou mm -hmm. je sais pas combien d'années, alors que Dieu ça fait mm -hmm. l'éternité qu'il est là. Mm -hmm. Donc quelque part ils ont une mauvaise conscience de mm -hmm. qui est Dieu. C'est en fait. ça. Donc manque de communion avec Dieu. Mm -hmm. Et mm -hmm. puis par rapport au, encore une fois compagnie et tout. Il y en a qui, qui parfois refusent de, de transcender, de chercher mieux. Mm. Parce qu'ils se disent que, bon, ils, ils, se ils, ils, sont, mm. ils se confortent dans leurs problèmes parce que d'autres personnes ont des problèmes. Mm. Je pense que ce n'est pas une bonne attitude à, à avoir. Mm. C'est comme <rire> quelqu'un qui racontait à l'université, à l'école, après un examen, le professeur a mis des notes et tout ça. Mm. Et puis il a regardé sa note. Il a peut-être eu 6 sur 20 et tout ça. Et puis il était mal et tout ça. <rire> et puis il va voir ses camarades de classe. Il dit Mais toi, tu as eu combien Ah, oh, moi j'ai eu 5, l'autre, moi j'ai eu 4, l'autre, j'ai eu 7. Et du coup, il s'est calmé. Il s'est dit « Ah bon, finalement, il n'y a pas que moi. <rire> » <rire> Vous voyez, parfois, les gens ont cette attitude-là. Ça fait que parfois, même dans les amitiés, mm -hmm. les gens n'arrivent pas à faire le check-up, voir que, bon, pas mal, tel ami ou tel machin, mm -hmm. euh, pas tel machin, mm -hmm. telle personne-là m'affaiblit dans ma foi. Mm -hmm. Parfois, mm -hmm. on est toujours exposé aux personnes qui sont négatives, comme la pauvre vient de le dire, Mais on n'essaye pas de se dire « Tiens, finalement, les conversations que j'ai avec tel, avec Y, avec Z, avec T, » Mais mmh. ça m'affaiblit, mmh. ça m'affaiblit dans mes émotions. Mais on n'essaye pas de faire l'effort, on dit « mais tiens ». Et même corriger la personne, et non mmh. mais les informations que tu me donnes là, ça ne doit pas être comme ça. Mmh. C'est comme on dit dans le ministère, mais on ne critique pas les joints. Mmh. C'est un chemin où il faut reculer et prendre mmh. le bon mmh. chemin. Mmh. Tu vois, parfois il y en a qui restent dans, au nom d'une amitié légitime, de quelque chose comme ça. Mais ça affaiblit ta foi, rectifie-toi, parce que qui n'est pas forte. Manquer de foi, c'est une perte dans sa vie. Elle ne va pas affronter, je vous dis, que les problèmes ne, ne, feront, ne mettront pas pause, ne feront pas pause. Ah non. Non. Les problèmes ne vont pas dire, non, là, sa foi n'est pas forte, on attend. Faut mmh. être Parce qu'il faut être patient encore un <rire> tout petit peu. Ah. Non, quand ça vient, en fait, mmh. on doit être de façon permanente, amen. avec une foi forte, c'est important. Amen, amen, Donc, ta... s'il y a des personnes qui peuvent... Euh, affaiblir votre foi à mm -hmm. cause de, de leur langage, de leur façon de parler, mm -hmm. et que vous sentez que ça ne change pas. Mm -hmm. Mettez-vous avec les personnes qui sont édifiantes. Mm -hmm. Je me rappelle d'un ami, et je pense même, on a démarré euh, le ministère ici en France au même moment, mm -hmm. presque en même temps, j'ai démarré mm -hmm. l'église à Rennes, et lui, il a démarré l'église à Paris. Le problème, mm -hmm. c'est qu'il était trop négatif. négatif. Il était trop négatif. à Un point où il s'enfonçait mm -hmm. dans ses problèmes. C'était quelqu'un mm -hmm. qui était capable de prédire que les ici allaient venir. Il était, capable, wow. il était capable, il dit non là les huissiers vont venir, je sais qu que vient. cette semaine, et les huissiers venaient, et quand les huissiers venaient et tu vois, je, ils avaient, savaient, je savais que ah, les huissiers allaient venir, Un vrai je prophète. Savais. Ah, non, non un vrai prophète, il ne comprenait pas que c'est lui qui a tiré les huissiers, c'est lui qui a tiré en déclarant en fait, ah, mais, et je me rappelle une fois, il a eu des courriers, des huissiers, mmh. et je suis allé le voir, mais vraiment pour le fortifier. Mmh. Il était vraiment mal, et souvent, parfois, pour l'encourager, on, on, on lui faisait des offrandes, mon épouse et moi, mmh. pour lui montrer que, en fait. mmh. que Dieu est là, en fait. On était étudiants, mais on voulait lui montrer que Dieu est là en lui faisant des offrandes, amen. machin. Prends courage. Un jour, euh, j'arrive chez lui, il y a des lettres d'huissiers partout, en fait. Oh, oh, oh. Et là, il est en train de se plaindre, il dit, non, les huissiers vont venir, mmh. nanani, nanana, j'ai trop de problèmes, et je lui dis, et j'ose lui dire, mmh. j'ose lui dire, dans les problèmes que tu vois là. Mmh. C'est un mirage. Ah oh là là ah, mirage. Ah. mirage Mirage Mirage ah. Il s'est énervé. Il m'a dit, je peux te garantir que ce n'est pas un mirage. Oh my God Les huissiers sont vraiment là. J'étais juste en train de lui dire, de défocaliser son regard mmh. sur les mmh. problèmes mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. et de mettre son regard sur la solution de Dieu. Amen. Pour Amen. Dieu, ces problèmes n'existent pas. Est-ce que vous pensez que Jésus devant euh, l'eau, quand il a marché sur l'eau, mmh. Vous pensez que pour Jésus, l'eau était existante mm -hmm. Non, Jésus a seulement marché sur l'eau, en fait. Amen, amen. Parce qu'il s'est défocalisé sur le fait que euh, l'eau pouvait l'absorber la, la, yes. ou il pouvait mm -hmm. se noyer, en fait. Mm -hmm. À un moment donné, quand on a des problèmes, c'est important parfois d'avoir la mentalité où on les ignore mm -hmm. et on se focalise sur ce que la parole de amen. Dieu dit. Amen, amen, et c'est ce qu'Abraham a fait. Amen. Il n'a pas fait cas, en fait, de son mm -hmm. corps, yes. de la vieillesse de son corps. Mm -hmm. Donc, le problème, c'est que, je pour terminer avec l'histoire de mon ami, mm -hmm. bon, justement... On, on ne se fréquente plus à cause de ça. Oui, mais... Parce que bon, il trouvait que j'étais trop illuminé. Oui. Mais aujourd'hui, sa vie tourne en rond. Oui, sa vie Et, tu es, et rond. Tu es la plus, tu es vraiment illuminé. Les voilà. choses avancent. Le voilà. <rire> voilà. En plus, Dieu, Dieu veut, Dieu veut si comprendre pourquoi on soit illuminé. Si c'est ça être illuminé, ben soyez-vous illuminé. Son église n'a jamais, oui. jamais décollé. Mmh, ça n'a jamais décollé. Parce que tu ça. ne peux pas, faire des exploits avec non. Dieu et être, être négatif. négatif. Un point où ton langage décourage même mmh. les autres, mmh. en fait. Mmh. Parce que vous pouvez vous poser la question, quand vous discutez avec les gens, est-ce que mmh. les gens sortent de la fortifier, fortifier Ou mmh. les gens sortent de la décourager mmh. C'est ça, en fait. Mmh. Et là, tout dépend de comment vraiment les gens prient. Je pense que, et ce qui est qu il remarquable, il faut vraiment que les uns et les autres, bon, c'est qu'ils nous suivent, expérimentent ça. Mmh. Mais il y a vraiment de manière graduelle, quand on prie, on voit vraiment que, tiens, il y a peut-être des épreuves qui sont les moments où on est dans la prière on est dans la prière, mais on, on se rend compte mais, mais vraiment, littéralement, que, comme si on est devenu Superman, mmh. le premier est devenu petit. Mmh. Ce n'est même pas que peut-être la situation est résolue, ainsi de suite, mmh. mais c'est déjà l'état intérieur ça. qui change. Moi, ça. je pense que c'est d'abord ce que Dieu veut parce que Dieu ne peut jamais venir intervenir, ne mmh. peut jamais venir solutionner nos problèmes quand on est dans le trou. C'est ça, ça. ça, parce que Dieu veut toujours nous amener sur un terrain de paix, et c'est là où il y a des solutions, c'est là où il y a des stratégies, ainsi de suite. Exactement. Mais la prière va vraiment nous amener graduellement sur un terrain de paix, hein, mmh. Que moi, quelque chose quand je prie, mais je prie tant que euh, je n'ai pas cette paix là, je maintiens la prière. Ça, ce <rire> que je vois des situations petites, même si c'est pour quel que soit ce que je veux faire, je amen. prie pour voir le superman se lever. C'est ça, et je sais que je, je, je suis un, un autre mécanisme, un, un dernier en fait, mm -hmm. c'est parler à son âme, mm -hmm. c'est ah. se parler mm -hmm. parce que euh, en face d'un problème, mm -hmm. parfois. Euh, nos émotions qui sont mal éduquées, amen. notre système de pensée mm -hmm. qui est mal éduqué peut amen. en fait nous amener à, à, à paniquer, amen, amen, à, à, amen. à se troubler au-dedans de nous. Amen. Et parfois on doit avoir l'attitude de David. David dit, ne tabats pas mon amen, âme, l'éternel est ton Dieu. Amen. Parfois il faut demander vraiment à notre âme de se mm, Et pour ça il faut se parler, hein. mm. il faut vraiment mm. se parler. Alain Patrick, tu es fort, amen. Alain Patrick, tu es riche, amen. Alain Patrick, que peu importe le problème Amen. qui est en face de toi, oui. tu es capable de le vaincre, Amen. De Amen. se parler soi-même. C'est pour cela que, vraiment, on va se <rire> désolé. C'est pour cela qu'il est vraiment important de se. Et tu nous l'as souvent dit, et c'est vraiment quelque chose... Il y a des paroles fortes, mm, c'est mm, par rapport mm. aux émotions. En fait, mm. les émotions ne vont pas tenir compte « est-ce que tu es dans un entretien d'embauche ?» Voilà. C'est pour ça qu'il est important de mm. les orienter. Ça. De créer des bonnes émotions. C'est ça. D'où le, le fait de parler à son âme. C'est ça. Quand on parle, on répète des paroles à son âme, en fait, les paroles vont dans le subconscient. C'est ça. Et ça fait que... Parce que l'âme, finalement, si on ne plante pas quelque chose, l'âme peut venir rejouer des mmh. mauvaises expériences. Mmh. C'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent, ben, ils ont vécu une mauvaise expérience, mais mmh. ils ne se renouvellent pas. Mmh. Et il n'y a rien, finalement. L'âme va prendre ce qui est négatif, mmh. mais il mmh. s'étonne d'avoir des mauvaises émotions. Ça. On parle de quelque chose, ben, au lieu qu'ils se réjouissent même, ben, mmh. ils vont être mal parce mmh. que finalement, ils n'ont pas renouvelé leur âme ça. et l'âme... Rejoue les anciens, les mauvaises expériences. C'est oui. pour ça qu'il est vraiment important de parler à son âme. Mm -hmm. Dire qu'on est fort, dire qu'on est riche, dire mm -hmm. qu'on est super, superbe. Toutes ces bonnes choses-là, mm -hmm. et quand on les dit, mais à foison. Mm -hmm on va étouffer finalement les mauvaises émotions, mmh. les mauvaises expériences que l'homme a peut-être enregistrées, ça. vont parler moins fortement. Mmh. C'est vrai, et c'est important, comme tu disais, Apote, de, de comprendre que si on parle à notre âme, mmh. on fera forcément la différence. Et Une fois, je, je vous mmh. disais que dans une émission que le Seigneur m'avait dit que ma première brebis, c'est mon âme. Mmh. Mmh. Je, je suis ma première. <rire> <rire> bon, tu fais une, il y a une des émissions ici <rire> <rire> je suis, en fait, je suis, euh, mon âme, c'est ma première brebis mm -hmm. qui doit être éduquée pour ne pas dire rééduquée. Mm -hmm. Et c'est important de prendre le temps et de partir de zéro, mm -hmm. de mm -hmm. comprendre que, de se donner le temps, de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, mm -hmm. de comprendre qu'il y a des choses qu'on doit transformer mm -hmm. et, et faire même un check-up mm -hmm. comme euh, David le faisait mm -hmm. euh, en, en regardant, en posant des questions au Seigneur. Seigneur, dis-moi où est-ce qu'il y a des soucis? Mm -hmm. Où est-ce qu'il y a des et s'observer pour voir pourquoi je réagis de telle ou telle façon. Mmh. Parce que si on ne comprend pas les différentes réactions de notre âme, mmh. on sera surpris de nos réactions. Par exemple, dans un entretien d'embauche, mmh. la personne va dire une parole qui va te rappeler une situation, tu vas t'énerver, tu, pas tu vas commencer à pleurer ou, pleurer, ou tu quelque chose. Partir, tu... okay. <rire> <rire> voilà. mmh. Et tout va et partir dans perds, tous les sens. Euh, tu, et tu perds crédibilité tu perds l'embauche, tu perds le travail. Et je pense que c'est important de prendre le temps de s'analyser. Le Seigneur est quand même venu gagner nos âmes. Hein. Il a racheté notre âme. Notre âme a une valeur particulière en fait. Parce que c'est par notre âme que nous allons réussir à attirer même les choses dans le monde spirituel Amen. sur la terre en fait. Et dans le monde physique et naturel. Et donc je pense que nous devons prendre le temps de l'éduquer. Moi le Seigneur me disait vraiment c'est comme un enfant qui vient de naître. Tu es, tu es un bébé spirituel Amen. Même quand on dit bébé spirituel, quelque part, l'esprit est déjà tout fait. C'est l'âme qui est en train d'apprendre les informations, en fait. Petit à petit. Et donc, du coup, l'idée, c'est de petit à petit faire grandir l'âme, faisant comprendre que non, là, je réagis comme ça, c'est fini, il faut que je réagisse comme ça. Et on s'éduque et ne pas hésiter à se dire non, stop, mon âme, là, ça n'arrivera plus. Darius, tu ne fais plus ça. Tu ne parles plus comme ça, tu ne réagis plus comme ça. Et dès que ça recommence, tu dis non, je t'avais dit et s'auto-parler. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'on est un peu fou. On se parle comme si c'était une autre personne. Seul, mmh. Alors que non, même comme disait l'apôtre, mmh. même David le faisait. Mmh. Mon âme loue l'éternel. Mmh. Mon âme réjouis-toi. Mon amen. âme ne pleure pas. Ne t'énerve pas, calme-toi. Mmh, Et amen. en le faisant, on, ça devient une habitude. Mmh. Et on se crée. Même une nouvelle personne, comme mmh. tu disais, mmh. vaut mieux être toi-même en, même, en mieux. ça, c'est ça, mmh. que toi-même au oh. pire. Mmh. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, on ne va pas laisser le pasteur Darius <rire> faire le tour de tous les personnages publics. <rire> <rire> le temps est largement oh, dépassé. On va, on va en venir. <rire> My God. <rire> God. Ok, bien. si cette émission vous a béni ou comme cette émission vous a béni, je vous invite à devenir partenaire okay. d'Évangile TV en mmh. allant sur le site d'Évangile TV en téléchargement l'application sur votre <rire> mobile et vous pouvez nous soutenir. Euh, à la prochaine émission, on va, con, on va, on va continuer. Hein. Donc, euh, ne ratez surtout pas la prochaine émission. On va vous donner encore des clés sur comment vaincre spécifiquement certains problèmes. C'était l'émission Pendule à l'heure. Je vous dis à bientôt. <rire>